Je suis Anne, j'ai suivi le cursus kinésio-animal avec Corélie. Euh, C'est vraiment un cursus riche qui est partagé entre théorie et pratique avec beaucoup de partage des enseignants qui viennent vraiment nourrir euh, tout ce que peut apporter euh, le fascicule, la pratique et, euh, et les partages. Et euh, on pratique dans un lieu vraiment super chouette, entouré de, des animaux et il y a des super bonnes vibes, donc venez